so yeah we know what we're Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là des fusions. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Pimous habillé en Mario parce que oui il a perdu Et du coup il va respecter sa parole Pour une fois les gars rappelez vous les amis abonnés. Voilà, il ça, devait être chaud, il y a toujours des, ouais, des voilà. cheveux Mais quand même je pense que ce gage là il est plus dur à faire Et il va porter ses couilles donc direction Basic et Fit. Et moi c'est de l'amusement je vais m'amuser <rire> va... Je suis content de le faire <rire> On verra si tu vas t'amuser par tous les gens vont te regarder Regardez moi regarde la barre de coucher à 70 ce que je vais faire Donc il y aura peut être une petite surprise en fin de vidéo donc restez bien là les gars On est parti On va voir donc là on vient juste d'arriver à basse-fit, bon, on a réussi à rentrer, c'est pas bien que mal, ça nous a coûté 30 balles les gars. Donc pour ça, un pouce bleu, abonnez-vous. Et puis nous je pense que c'est le moment de défiler un peu dans la salle. Là une tenue, là c'est mieux de team les gars. Ah, tu vas t'arriver à va plein de fermer. Tu sais quoi, ils vont voir que c'est un enterrement de de garçon. Mais t'as un mal, ils vont croire qu'il y a un coup dans la salle, frère. C'est tout ce qu'ils vont croire. On croit qu'il y a un mental dans la salle. Le ventre, bon, non Je l'ai pas pris. Mais je ah, peux pas, pas, pas déjà derrière ça, t'as quoi ah, C'est mort. on est parti On est, es bon, ouais, est ouais, parti es ouais. es Tu veux te faire avec moi comme ça ouais, ouais, ouais, C'est normal, un basique fit j'ai l'impression que c'est normal. Ne jamais me défier sur n'importe quel sport les gars, jamais. Je pense que c'est le moment de passer devant la queue, juste pour voir la meuf comment elle va réagir. Et tu fais un petit tour au niveau des circuits cardio et nous on va filmer la réaction. Ah, abuse pas du bac, tu sais que je suis gêné, il va abuser du bac. Non, non, pas du tout changer. Regardez, regarde bien, Allez, bien je peux pas, Je peux laisser comme ça Non non non non non ça, Qu'un thé c'est un il les a c'est pas, bah pas, pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Mario il s'échauffe à 80 quand on vient fait 15, C'est bon, il se c est c est fait déposer. Du bon, du bon, bon, je pense que le but de la vidéo, ça va ça. Ça va être du des mecs. Donc. Bon, les gars, je vais pas laisser Pimousse qui mousse dans sa mère tout seul. J'ai prévu, c'est petit a C'est bien en dessous. Si il tu vas te retrouver en patou. Tu as gros ventre ou pas Il est dans Il est gonflé. Regarde, tu mets du C'est ça te sert pas. C'est pas normal. Ça va pas. Bon les gars l'objectif si t'as pris du poids ça va pas te le faire. Un... Soulever terre à deux sur la même barre, on va essayer de taper 200 km. Oui, ouais, de tout fait... dernier parce que je pas Bon on n'est pas échauffé on va taper des. des non fait 200 un... et. Là c'est je petit petits mas qui sont disponibles sur la boutique hein, les gars. N'hésitez pas. Pu... pas. Essier après vous. Normalement je suis coach. Allez avance. J'ai à préciser que je suis coach. Allons-y diplômé. Je me retrouve à faire des télés comme ça. Le c'est de faire une barre de sous-béter à deux. Le problème, c'est qu'avec leur, euh, leur barre, leur disque, on ne peut pas trop en mettre. <musique> tout sont gros en je l'ai filmé tout à l'heure. J'adore ça. C'est mort, c'est à Alors, je ne sais pas, je zoome. Vous voyez le problème avec ces barres Là on est seulement à 140, on ne peut pas rajouter que 10 kilos. 10 kilos. Si vous me c'est dans les commentaires, ça se passe. Alors cette séance plus Excellent, excellent. <rire> excellent. Moi j'ai pas fait le bâtard, j'ai accompagné les gars. Prochain défi pour fait sur la chaîne Fitness Fusion, le gagnant il y va seul, il porte ses propres Encore le de pitch que je veux. <rire> Non on a dit à 1000 pouces bleus sur cette vidéo les gars, c'est en Saiyan qu'on vient, à Basic fit, excellent. on fait un entraînement ça de folie donc les gars, pouce bleu, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Le mot de la fin Mario C'était Fitness Fusion. C'est La Comment C'est C'est ça C'est gêné. Vous étiez en présence de Et Didio, force